Si je, moi, je pense que je crois profondément, ouais. même si je ne veux pas souvent me faire mécanique, mais j'essaye d'être bon dans tout ce que je fais. J'essaye ouais, ouais. de ne pas mentir, j'essaye de ne pas penser, j'essaye de ne pas, ouais. de pas ouais. On dire, Mes plus gros défauts, c'est que moi, si je fume la chute, je vois et tout, etc. Le syndrome, j'ai su que je peux t'aider. Je te dis la vérité. Il faut t'aider, les gosses, je te dis la vérité. Avant, j'ai fumé le chute des fois. Oh, le plus ambiancé, le chute, tout ah. ça. Jésus m'a délivré frère, ça fait 12 ans que je pas touché un chine Ce qu'il est terrible, c'est... En fait, quand tu es réconcilié avec ton Créateur En fait, il t'ouvre les yeux Parce que le diable, c'est la Bible qui met un voile Sur l'intelligence des hommes, sur les yeux des hommes qui ne pourrais pas briller la gloire de Dieu, à travers l'Évangile Et quand le voile est ôté c'est pire que Matrix En fait, tu, tu vois la, la, la, la réalité de ce monde Et quand tu es voilé, en fait, tu penses En fait, c'est un monde qui nous séduit Il nous fait croire que tout va bien tout est beau ah, le mon frère, on a la, la fin est devant nos yeux c'est la vérité comment on peut adorer un monde où on meurt On va aller dans un monde où il y a la, la vie éternelle et Jésus nous donne la vie éternelle le pardon de tous nos péchés mais la vie éternelle frère et au ciel on aura tous une demeure je pense que Dieu mis dans une picoque ou quoi mon ami mis dans un palais <rire> frère le créateur qui a créé le, le ciel la terre, c'est magnifique la terre non, la terre c'est une copie du paradis. Donc imagine -toi, -toi, -toi, toi le paradis comment il est. Avec les anges, tout ça, l'eau pure, les animaux, les vrais fruits, les vrais goûts. Pas les fruits avec les bizarres et les bigou là. <rire> le paradis. Ah, Ce pas des histoires que tu racontes là. Là, ma tête, tu pas vu hein. Ouais. Donc si j'ai laissé les bois de nuit, tout ça, c'est parce que j'ai rencontré une terre, Jésus. Elle est terrible, hein Ça va Comment numéro bio ce matin, tu m'envoies un whatsapp 07 ouais. Témoignage T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète Pouche pas l'eau là, pas l'eau là C'est beau, c'est beau tout ça Bonsoir tout le monde ou bonjour tout le monde J'espère que tout le monde va bien Alors j'ai un message pour vous qui est important Heureusement personne n'a répondu bonjour Et chaque année on chante bonne année, bonne santé on est égoïste en vérité, les sujets on tous les mois, et ça ne rend pas heureux. C'est l'homme qui a créé l'argent, et en vérité, ça ne crée que des problèmes. Mes amis, ce soir, enfin cet après-midi, j'ai un message pour toi. J'aimerais te dire qu'on a été créé par quelqu'un. Je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas un macaque. On m'a fait croire que ma descendance est un macaque. C'est faux. Le macaque est courbé. Le macaque mange des fourmis. Je suis marié, j'ai trois enfants. Si ma femme m'aurait couché à ma j'aurais crié. J'aurais pleuré. Parce que le sang animal donne des animaux. Le sang humain, des humains. Pas besoin d'avoir millions de diplômes pour comprendre la, la, la, la, la simplicité de Dieu. Dieu m'a créé, il t'a créé. Et aujourd'hui, si l'homme invoque Dieu seulement dans son malheur, ben c'est un hypocrite. Et c'est à cause du péché que Adam et Eve ont commis. Pas Adam et Eve, Adam et Eve. Parce que beaucoup pensent que Dieu a créé deux hommes. Aujourd'hui, les hommes pratiquent aujourd'hui par derrière, des choses abominables. Alors que celui-là a été créé pour faire caca, aller aux toilettes. Et grâce à Jésus, le Dieu de la Bible, des Hébreux, j'ai compris la vérité. Voilà pourquoi je suis marié, j'ai quitté les meufs, les boîtes de nuit, le souké le chic, le mensonge, les gros mots. Mes enfants, pas de gros mots. Pas de papa Noël qui passe par la cheminée. Quel mensonge ça, mes amis, ça et vous aimez le mensonge Chaque année, le papa Noël est passé par la cheminée, de la dans le studio. En studio Mais comment l'homme est si, excusez-moi, bête C'est grave Comment les hommes ont cru que Dieu était dans une religion Alors qu'il a créé Adam, libre, dans la nature. En Éthiopie, ça a commencé la vie. Très peu le savent. Je suis quadrupeien. Il y a 12 ans en arrière, j'étais l'oxé. Je me zouké, je me couché tapais ma, ma femme, je montais mon ami, j'étais dans le mal ah mon ami, je fraudais les trains j'étais dans la pornographie masturbation, bagarre ma conjugale, mes amis le mal mais il y a 12 ans en arrière aïe aïe aïe un événement terrible m'est arrivé, la maladie aïe aïe aïe aïe aïe aïe, aïe. et c'est là que j'ai compris que même les docteurs fument, je me dis mon dieu la Bible est vraie, l'homme est vraiment possédé l'homme est pécheur j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Ma tension monte à plus de 24. Je t'ai l'aise. J'ai compris que on est poussière. Et on retournera à la poussière. Comme Johnny. Comme Gainsbourg. Vous êtes un millionnaire. L'argent n'a pas pu les sauver de la, de la maladie. La chose que vous adorez. Voilà ma génération. J'ai commencé à invoquer ma grande richesse. Mon créateur, lui qui a créé le ciel, la terre, la pluie, les étoiles, le soleil... La Guadeloupe mon île que même les racistes aiment beaucoup quelle confusion <rire> mes amis Jésus il est terrible et il vous aime hein? ah il vous aime n'allez pas dans la religion invoquez-le vous serez dépassé oh, je, je t'aime je te dis après la mort il y a l'enfer ou le ciel on n'ira pas tous au paradis C'est un mensonge ça Jésus vous aime je vous aime soyez bénis que le ciel vous bénisse et vous accorde la vie la vie la santé soyez bénis je vous aime alléluia Dieu est bon, voilà, tout le monde, c'est merveilleux ça mes amis, pourquoi je me suis fait aussi. Halloween, Saint-Valentin, <rire> <Lando. rire> eh oui madame, c'est compliqué tout ça, ça va toi <rire> Mes amis, ça va toi, t'entends tout, t'entends, bien, on entend bien là-bas, c'est bien, mes amis, je m'appelle Hervé, Pardon, allez pas madame, merci. un coup de main, Bonjour. ça va aller, c'est bien, mes amis, il y a 12 ans en arrière, j'étais footballeur, Joue au Scot à, à Malherbe, que vous connaissez, tout à l'heure, de Caen, US Créteil. J'avais des qualités physiques de footballeur impressionnantes. J'allais très vite. Mais je me suis blessé au ligament croisé à Rottinger Pro, à Lorient. Mes amis, je me suis rendu compte que l'homme aime la richesse. On aime se pavaner. On aime la gloire. Moi, blessure, pas de contrat pro. Là, ce travail, on l'a jamais dit comme tout le monde. La vie active, comme tout le monde. C'est ma boîte que j'ai créée. Mais, mes amis, je me suis rendu compte que j'ai rencontré celui qui m'a sauvé de la maladie. Il y a 12 ans en arrière, mes amis, j'ai cru que j'allais mourir de maladie grave. Les médecins ne peuvent pas me sauver. Les femmes que j'avais, vous oubliaient. Qui peut me sauver J'ai invoqué le Créateur. Je l'ai invoqué. Oh mon Dieu Oh mon Dieu Je l'ai trouvé. Pas sur le Vatican, pas dans une mosquée, une église. C'est Dans mon cœur, ça a fait passé-là. Entre lui et moi, dans le secret. Voilà pourquoi Dieu veut te parler, parler à ton cœur. Invoque-le. Il n'a pas laissé les hommes orphelins. Il a donné aux hommes sa parole. Que beaucoup ont marché dessus. Ont écrasé, les, ils ont écrasé, écrasé sa parole. L'évangile, la Bible. Là-dedans, il y a le, Mes amis, il a écrit à travers les hommes comment il a créé le monde. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On ne vient pas du bing Bang. Quelle folie ça encore c'est mes amis Alors la terre explosée t'es nez. Réfléchis un peu mon ami là Réfléchis Au point aujourd'hui on dit que deux hommes peuvent coucher ensemble Alors que Dieu a créé Adam et Ève Pas Adam et Eve. Adam et Ève euh, alors, Je me trompe hein. Mes amis Ça fait 12 ans que je fais ça Partout même les policiers je leur parle de Jésus Pas pourquoi Parce qu'ils vont mourir comme moi Et quand tu meurs c'est fini La vie sur terre Rendez-vous avec celui qui t'a créé hein? Et dans la tombe, tu auras les yeux face au ciel Aïe, aïe, aïe, aïe aïe. Et mon frère, je ne pourrais pas l'entendre si tu cries comme ça dans mes oreilles tu vas l'entendre, t'inquiète pas, tu vas l'entendre Mes amis Le sauveur de l'humanité A inscrit son nom au centre de l'histoire Avant, après, Jésus <rire> Et dans la Bible, il n'a jamais mentionné aux hommes Qu'il était né un 25 décembre c'est Constantin l'empereur qui t'a trompé en mettant cette fête en place pour adorer son dieu Mitra, son dieu Soleil Il a fait croire au monde que Jésus était né le 25 décembre Alors que lorsque Jésus est venu sur terre en tant qu'humain, le créateur s'est formé encore, venu sur la terre Il est né à une période où il faisait bon <rire> Parce qu'à son époque, les bergers faisaient pète les moutons dans les montagnes Et en hiver, c'est pas possible de faire pète des moutons dans une montagne Vous voyez ce que je veux dire voilà pourquoi, mes amis, ce, ce, cet après-midi, je t'annonce la vérité, hein? que tu me ou pas, c'est pas mon problème. Mais tu dois savoir que tes péchés que tu aimes, masturbation, drogue, fornication, adultère, divorce, mater les fesses des filles, le mensonge, les gros mots, attention pour toi. Et ici, on a tous péché. Il n'y a pas un qui peut me dire, oh, je suis parfait, je suis parfait. On a tous menti ici. Levez la main qui n'a pas menti. Même quand arrives au boulot, en tard, au travail, tu m'as ton patron, il y avait une bombe dans le train. Menteur. Oh, il y avait, y avait, y avait grêle. Menteur. Voilà ma génération. Comment voulez-vous aller au paradis avec votre sac de péché Votre sac de masturbation, de porno, de viol, d'inceste, hein? de conjugal Comment voulez-vous aller au paradis avec votre sac de péché Il faut que Jésus hâte des péchés, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi il est mort pour le péché sur la croix. Quoi ouais, que euh, je tombe du ciel, moi J'étais champion du péché, les amis. Champion. J'aimais l'adultère, j'aimais ça. J'aimais les gros mots, j'étais raciste aussi. Je tapais la police, je mentais, je forniquais, je fumais le chic. Ah mon ami, c'était terrible. Jusqu'au jour, il y a 12 ans en arrière, où le créateur a trouvé bon de m'interpeller. Heureusement, je ne suis pas mort. Je serai en enfer aujourd'hui. Parce que mes œuvres me condamnaient. Et sur la terre, l'homme a eu. Une... Une mauvaise manie de, manie de crier, on ira tous au paradis. On ira, tu vas aller au paradis. Ta gueule a 50 ans, il reste, il reste un peu de temps. Et tous les ans, tu souffles les bougies. Ouais. Comment tu peux vieillir, tu souffles les bougies encore Comment tu peux être joyeux, tu vieillis En fait, tu me rends compte que le monde est vraiment aveugle. Tu vas en mourir, bientôt, tu content. C'est ça. Hein? Chaque année, joyeux anniversaire. Et les cheveux blancs arrivent. Les cheveux blancs, c'est un signe de la fin, hein, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui se repentiront du mal. Et le Dieu que je prêche, ce n'est pas un Dieu qui ne répond pas. Il s'appelle Elohim, le Dieu des Hébreux. Parce que l'histoire a commencé là-bas, mes amis. Tout le monde le sait. Eh oui, Elohim, le Dieu de Moïse. Il s'appelle Moshe, en vrai. Ils ont fait un sale boulot, le Vatican. Ils ont changé tous les noms des, des prophètes du Seigneur, tous les, autres, tous les noms véritables. Jésus s'appelle Yeshua en vrai. Donc chez le catholicisme, on t'apprend à baptiser un bébé à deux mois. Comment un bébé innocent de deux mois, en plus c'est même pas le vrai baptême, un peu dû sur le front, alors que Jésus s'est baptisé par immersion. En gros, lance, on on en gros, quand, tu, quand on te baptise, en gros tu meurs à toi-même. C'est l'enterrement. L'enterrement. On t'enterre, tu meurs à toi-même. Et comment ton ressort c'est la résurrection C'est une image que je donne Je me suis baptisé dans l'eau moi Dans l'eau Et Jésus l'a pas fait à deux ans Il l'a fait à, à, à, à 30 ans Et le catholicisme vous a appris quoi À adorer des statues Des images taillées qu'ils ont bricolées dans l'eau Bricolées par leurs propres mains Et des prêtres qui ne sont même pas mariés Bénissent vos mariages Il va te maudire ce prêtre là Comment un prêtre célibataire peut te bénir Voilà l'hérésie alors que Dieu dit dans la Bible quoi Il n'est pas beau que l'homme soit seul. Moi je suis marié. Hein? Moi je suis pas un homosexuel ou je sais pas quoi. Je suis marié à une femme. C'est ça que Dieu a créé hommes et femmes. Pas trois hommes et une femme pour les polygames là. Ou trois, ou trois, trois femmes pour un homme. La polygamie. Oui. Vous voyez il y a tellement de sida parmi vous Le sida. C'est à cause de qui Mais c'est vous les fautifs. On accuse Dieu. c'est à cause de Dieu. C'est à cause du créateur qui a le sida. C'est pas à cause de tes bêtises que tu fais là. Alors qu'il a créé pour Marie, une femme jusqu'à la mort, Carrière sur scène. on veut goûter là-bas, on veut goûter là-bas, goûter là-bas. Bon, là, je vais parler de la vérité. Alors madame. Ah, chouchou. Avant, moi, j'étais dans tout ça. Avant, là, j'aimais tout ça. Mais Jésus, oh, oh, oh, il m'a sorti de ce puits dans lequel Adam et Ève ont jeté toute la terre. Le puits du péché. Donc, il a fallu un homme hors du puits pour nous en sortir. Qui n'a commis zéro péché. Voilà pourquoi je ne peux, peux plus mentir, moi. Papa Noël, tous mes enfants, savent la vérité. D'ailleurs, chaque chaque, toute l'année, ils ont des cadeaux en plus. Quel mensonge encore, ça, mes amis. Petit Papa Noël. C'est la folie. Mais ça dit. Oh, la souris, passée, quelle souris est passée. Quel sourire ça Oh, la Pâque. Comme si la Pâque était de la Pâque qui prend des eaux au de chocolat. La Pâque, c'est Jésus lui-même. Comment la Pâque peut prendre des eaux au de chocolat, les humains, là Comment les humains peuvent adorer le diable à travers Halloween. Vous l'adorez, vous ne vous rendez même pas compte. On dit non, je suis fou, Dieu n'existe pas. Mon ami, tu adores le diable quand tu prends la cigarette. Tu adores le diable quand tu vois ta femme. Quand tu, tu la trompes avec tes yeux. Mes amis, c'est chaud ce message. On est dedans. Hein? Avouez, avouez on est dedans. Qui va avouer qu'il est dedans Levez la main. Mais pas peur. Hein? Vous aurez honte de le faire parce que vous êtes dedans. On est dedans ou pas C'est la vérité. <rire> Mais Jésus peut vous en sortir. Voilà pourquoi je parle comme ça, parce qu'en fait, je vous aime. Les enfants se veulent lire le téléphone, lire le livre, je sais vous. Vos oreilles, là, il n'y a pas de porte. <rire> le téléphone. Ou écoutez, qu'est-ce que raconte ce fou Ce n'est pas une bombe qu'il a, non, ce n'est pas une bombe. C'est la parole du Créateur, sort du mal. Du péché, l'inceste, la zéophilie, le mal. On apprend aujourd'hui aux enfants, j'ai vu ça, tu as vu hein? la transsexualité avec de leurs mots. On apprend aux enfants aujourd'hui que ben, et on défend ça et on s'étonne que la terre, c'est le chaos. Vous avez embrassé le péché, mes amis. On apprend aux enfants à l'école, le troisième genre. Quel troisième genre est ça? Il faut remplir, je suis quoi, mâle, euh, euh, euh, euh, masculin, féminin, après on me dit autre genre. Mais c'est quelle folie ça, mes amis, ça. Dieu a créé deux, deux, deux genres et le diable vous a fait croire? qui a un troisième genre comme quoi tu es malade, tu es possédé c'est les démons qui te poussent à faire ce que tu fais là devenir homme si tu es une femme, devenir femme si tu es un homme, c'est pas une maladie hein? c'est les démons voilà pourquoi même les hommes mariés hommes et hommes, il y a un qui joue l'homme un qui joue la femme parce que ben, la norme c'est homme et femme <rire> et rassurez-vous, je ne suis pas mon hein? j'aime tout le monde Attention Voilà le message. Vous comprenez le message J'aime tout le monde, hein Bon courage à tous. Jésus est merveilleux. Si tu as 60 ans, c'est le moment de te repentir. 75 ans, alors encore mieux. Parce que c'est bientôt la fin. Même à 15 ans, on peut mourir. Ce n'est pas des blagues, hein Et beaucoup pensent que non, la mort est qu'aux autres. Moi, j'ai vu 75 ans, mon ami. Attention, je ne veux pas de ta vie. Et vidéo, là c'est encore une bon ça. Le corona est arrivé. Un corona qui est invisible. J'ai vu tous les hommes mettre des masques. Alors il est invisible. Ils ont pris les précautions. Je me suis rendu compte qu'ils ont la foi au Corona qui est visible Et quand on dit que Dieu existe, ils ne croient pas. Mais le corona, ils y croient. Ça. Ils vont me dire que oui, Corona tu Mais quand on voit la terre et le ciel, quand on voit la Guadeloupe, le sahara l'afrique avec le minerai sur la terre le lent le diamant mais qui a fait ça là c'est ton papa non ta maman non non c'est le créateur qui a fait ça et on se bagarre pour la création du créateur on oh non, c'est à moi ça oh on en c'est à moi oh on en se content ça à moi pour faire les portables oh on en lance à moi on oh, sait à moi on crée des bombes nucléaires on oh, la russie on tue l'ukraine tout ça voilà votre état aujourd'hui voilà votre état misérable quand je dis vous, c'est pas forcément vous dans le train, rassurez-vous. Hein. Je parle de l'humanité. Vous comprenez Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a annoncé la vie. Le pardon des péchés. Regardez comment je suis habillé. Basket, tout ça. Viens me draguer. Je vais te rembarrer. Dis-moi un gros mot. Je te dirais, si tu, si tu mets comme ça, tu vas en enfer. Je veux pas pareil que toi. Parce que Jésus m'a changé. Voilà l'image de Dieu. Être comme lui, pardonner. On t'insulte, tu vas comme lui. Parce que quand on fait le mal, on est à l'image de Lucifer, le diable. Même la polygamie là. Comment un homme peut avoir trois femmes, quatre femmes. Comme si Dieu avait créé Adam et sa Eve. Vous voyez pas votre état de péché. Comme si d'avoir six femmes. monsieur C'est la folie. Après on dit non, Dieu est polygame. Quel Dieu est ça En tout cas pas mon créateur. Pas mon Elohim. Je vous aime beaucoup. Jésus, il est parfait. Voilà pourquoi tu n'allait pas dans la religion Va pas dans une mosquée ou une église Un temple, dans ta chambre Tu parles que le créateur il va se révéler à toi C'est... Oh là là, c'est terrible Quand on conduit, au bail, Si on parle, veut dire des gros mots 12 ans, je n'ai pas dit un gros mot 12 ans, je n'ai pas dit à quelqu'un un gros mot Est-ce que, est que tu réalises ça, mes amis Qui a fait ça Jésus Qu'on appelle Yeshua, son vrai nom, c'est Yeshua C'est pas ce c'est pas Yeshua C'est Yeshua son vrai nom Yeshua et bientôt il va revenir pour juger l'antichrist Voilà, ah ben oui Parce qu'il n'y a que lui qui peut le juger, le détruire Jésus Vous voyez mes amis Et ce message que tu entends Je comprends que ça te bouscule un peu Je comprends C'est normal, mais à la maison Aïe aïe aïe Tu vas cogiter Tu vas réfléchir Parce que le créateur là, il va te poursuivre il va te rappeler ces paroles que tu entends là Quand tu vas fumer Ils... Oh là oh, là oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. mon ami, ça va être chaud pour toi Jésus oh, oh. Il, est, il, est, il, est, il est terrible, phénoménal Et il vous aime Donc ta femme que tu trompes là Il y a des hommes qui trompent la femme ici là Va voir ta femme que tu la trompes Ce soir laisse la fouiller de ton portable hein? Les femmes écoutez moi Si ton homme, ton mari Ne veut pas que tu fouilles dans son portable, à la douche, il y a le portable. En toilette, le portable. Il a le portable partout de la maison. Accroché dans, dans sa poche. Mais c'est que ce mari là, oh, oh, oh, oh, oh. il te cache des, des choses madame. Je suis un homme, j'étais comme ça il y a 12 ans. Je connais tout ça. Il faut que je t'aime. Mais qu'il soit à Paris, regarde les fesses de tous les filles. Vraiment et après il dit à la maison, chérie, je t'aime, chérie, d'amour. C'est la femme de ma vie. Je t'aime, chérie. Alors que Jésus a dit côté de la Bible. Celui qui regarde une femme pour la convoiter, pas, regarder, pas un regard, allez là, je regarde. Un regard, on regarde, le Ça, c'est le péché, ça. Et Jésus dit quoi Celui qui fait ça, a déjà commis avec elle l'adultère, là, là, dans le cœur. Combien sont la donne ici, là Voilà pourquoi sans Jésus Impossible. Que tu sois délivré de ça, c'est impossible Je sais de quoi je parle pourquoi pas quand, un, un esclave De ces choses peut parler parle comme ça Quand es lit, tu parles, quand t'es libre Tu vas rester assis Voilà, quand, quand, quand Dieu, on prêche le véritable Dieu Qui me mettaient ces faux ici là Mes amis, Jésus Oh là là là là là là. là. Vous voyez pas la terre mes amis sur la fin Sur les réseaux sociaux vous êtes devenus fous Avec votre tiktok, vous êtes devenus Vous des malades je, vous êtes, vous, En fait vous êtes malade. malades ils faut... il se tuent sur TikTok les gens. Mais c'est la folie les humains. Ça va Fou, que pas, Ah madame, tu es libre. Hein moi j'ai pas le temps de parler, madame. Elle distrait, je n'ai pas le temps distrait moi. Mes amis, le but de ce message, c'est que tu te repentes, mais il faut que tu entends de mourir. Voilà pourquoi il faut entendre. Pour ne pas dire à Dieu. Oh je savais pas que fumer. Il va te montrer si tu mets comme ça. T'as dit que tu t'en fous. Eh ben voilà ton jugement maintenant. Va là-bas. Mais ça me être terrible. Oh Jésus Avec Jésus, tu peux manger de tous les aliments Il y a des gens qui mangent pas le cochon Et ça dit des gros mots, à fume Le cochon quand tu le manges devient caca Quelle hypocrisie ça mes amis, c'est l'hypocrisie Comme si Dieu avait créé un cochon il n'était pas bon Et tu mens, que tu cries. C'est l'hypocrisie Oh c'est pas bon le cochon et tu mens tous les matins Mange le cochon, tu mens <rire> C'est chaud hein? Quelle hypocrisie Et quand tu manges le cochon, tu te deviens caca et il dit quoi, Jésus Ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme qui souille les hommes. C'est ce qui sort de l'homme. Quelle confusion aujourd'hui, ma génération. Toute l'année, il y en a qui font le carême, toute le ramadan. Dès que c'est fini, c'est reparti la clope, la cigarette. Comme si Dieu était un Dieu de amour. Dieu, c'est un Dieu d'année. Regardez, beaucoup vont en faire ici. Là. Tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Tu vois, tant que tu es dans le péché, tu, tu, et tu meurs comme ça, mon ami, il n'y aura pas de paradis. Nous ne sommes pas sauvés par les bonnes actions, on est sauvés par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, tu es encore des péchés. pornographie, incest, mal, gros mots. Même tes enfants, tu les insultes, tu les basses avec des bouts bois. Voilà ma génération. Méchant. Elle après ça divorce parce qu'elle a grossi, parce que ceci, parce qu'il a épousé ton corps. Je dis aux femmes, n'épousez pas un homme qui va te dire, ah, tu as un beau corps. Il va te dire, j'aime ton cœur d'abord, parce que le cœur ne vieillit pas. Merci madame. L Hypocrite de ma génération. Oui. Ils épousent des femmes devant la mairie. Je t'aime. Dès qu'elle grossit, paralysée. Oh oh oh, oh chérie, oh, oh, oh, ben, on va divorcer. Vous irez en enfer comme ça là. L Hypocrite. La femme chérie, Dieu ne se, se trompe pas. Oh chérie, tu es la femme de ma vie. Oh chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Il aime juste ton corps. Quand le corps a commencé à vieillir, attention, tu vas voir ton égo. Tu verras. Elle. Il a dit voici les os de mes os. Oh, oh, oh. Et la chair de ma chair après. Voilà les vrais croyants. Il n'y aurait pas les faits excusez-moi. Hein. Voilà. Le corps d'abord. Ou sur Netflix, les, les sites de rencontre. Oh c'est quoi ça, c'est pas de ma génération Hypocrite. On me dit tais trois, je vais parler ici, mes amis. Parce on dans la démocratie. On n'est pas encore dans un. à peu près. Parce que la dictature arrive. La dictature, elle est là. Elle est là, devant vos yeux. Et Jésus m'a dit, on nous chercher. Pour qu'on puisse pas participer au jugement qui arrive Mes amis oh oh. Jésus incontournable Même dans le Coran, on dit qu'il les empêché oh oh oh, On va comprendre ça Un homme qui n'a pas commis de péché Comment un homme n'a pas commis de péché Mais qui est cet homme alors mes amis Ah Mystère boule de Dom. Combien fume ici la cigarette Combien vous voyez les marabouts ici là Les marabouts hein? Combien Et ça dit Dieu mon ami si vous ne répondez pas et que vous mourez comme ça, mes amis. Ah, ah, ah. Ce noir que tu as vu là, il t'a averti. Et bizarrement avant le train sous, personne ne part. Quand on est mauvais, on part, non Mais quand on reste assis, c'est parce qu'on veut écouter. Et on veut s'opposer à ce message. Oh, faux. C'est du caca ici, c'est du caca ici, tu fais quoi le, le caca, Arrête le caca, tu fais quoi Tu sors Moi, tu pars Mais <rire> sa vie, qui peut se lever ici et dire c'est faux que mentir c'est bien, plusieurs femmes c'est bien, qui peut dire ça ici là Combien de cœurs que nous avons Combien de cœurs On a combien de cœurs Un cœur Donc l'amour vient du cœur non Donc si j'avais créé quatre cœurs, oui on aurait pu avoir quatre femmes. Mais comme il a créé un cœur, mais comment tu peux aimer quatre, quatre femmes mon ami Tu vas détruire des, des, des, des vies comme ça là, détruire des, des vies de l'argent tu peux en avoir plusieurs. Mais c'est pas possible ça Même plusieurs, il y en a qui sont tristes. Et le, ça s'appelle Le speaker n'a pas droit. Et le n'a pas droit. C'est quel Dieu qui a fait ça mes amis Mon oui. Dieu C'est pas mon Dieu ça il y a un seul livre, et c'est la Bible. Oh oui, oh mes amis, il n'y a pas trois livres, hein, il y a un livre. Et c'est la Bible, l'Évangile, la Torah, c'est la Bible. Et je rappelle, là, la... c'est quand même des enfants. Mais c'est quelle vie ça, mes amis Oh, ce soir, c'est à ton tour. Demain, c'est à ton tour. Après, demain, c'est toi. Mais c'est quelle vie ça, mes amis, ça Voilà pourquoi on m'aime pas trop, parce que je dis trop, je dis trop la vérité. Mais comme je mets la vérité, je dirais la vérité. En tout cas, bon courage à tous. Désolé pour le bruit, mais ben, il fallait que je parle parce que... L'argent m'a fait le temps. Pourquoi oh, as la retraite Et ne veux même pas la retraite. <rire> et ils se fatigue. Je me suis ma fronte. Il n'a rien changé. Continue à pleurer. Moi, je suis chez moi à la maison. Je regarde la télé. Je dis, mais ils sont malades. Ça n'a pas changé. C'est eux-mêmes qui ont voté le président. Ils pleurent aujourd'hui. Tous les 5 ans, c'est le même problème. Alors qu'ils disent pas le créateur. Mordi soit l'homme qui se confie dans l'homme. Vous, vous montez, monsieur. Mordi soit l'homme qui se confie dans l'homme. Jamais. <rire> C'est. Mes amis, c'est terrible. Jésus. Les gens ont peur de mourir. Ils ont peur de colonos. Colonno est arrivé, la terre s'arrête.